Oh J'espère que vous allez bien, bien dans cette nouvelle vidéo Ça me fait super, super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Tout d'abord, je voulais vous remercier du fond du cœur Pour avoir liké, commenté ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube Vous avez été super nombreux à apprécier cette vidéo-là Je compte sur vous pour vous abonner Si ce n'est pas encore fait, en cliquant juste sous le bouton en dessous S'abonner, c'est gratuit, c'est super rapide Voilà, dites-moi comment ça va, est-ce que tu vas bien Voilà, dites-moi en commentaire si ça va aujourd'hui Demain matin à 6h, je prends l'avion pour aller à Lyon Enfin, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je, je suis actuellement à Bordeaux. Là, je vais aller à Lyon pour aller voir mon petit frère qui est là-bas, qui fait ses études d'ingénieur. Là, je filme la vidéo. On est exactement dimanche. C'est le soir du match de foot de PSG contre Bayern. Voilà, c'est ça. PSG Bayern. Voilà, je ne me connais pas trop trop en foot, mais je sais que ce soir, c'est de l'effervescence un peu partout. Je suis allé chercher un burger. C'était juste à côté de l'hôtel avec une bouteille d'eau. Évidemment. Moi, je vais regarder bah, le match de foot directement à la télé. Au moins, comme ça, on est tranquille. En dégustant un magnifique burger avec des frites. C'est juste quand même classe. Regardez la boîte. Et les frites, elles, elles a l'air super bonnes. Mmh. Vous en voulez Allez, prenez. De toute façon, on passe la soirée ensemble. <rire> mmh. C'est quand même bon. En plus, c'est pas trop gras. Je vais vous montrer le burger. Voilà, les amis, cette vidéo-là, c'est une vidéo entre nous. On se pose, on parle, on mange. Oh mon Dieu, les amis Regardez ça Attends mais c'est pas possible, c'est pas ce que j'ai commandé Regardez-moi ça les amis, un truc de malade On a du hachis bien cuit là Avec ça en dessous, je sais pas c'est quoi le truc croustillant On va tester ensemble ce burger là Ça fait vraiment du bien de vous parler parce que dans, les... dans le vlog précédent Je vous ai pas beaucoup parlé C'était juste pour vous montrer en fait des images de Bordeaux Magnifique ville d'ailleurs N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la famille Et merci énormément pour tout votre soutien sous mes publications de mes photos Et puis on va commencer à manger Allez, vous avez vu ça Regardez-moi ça. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Mmh. C'est tellement énorme que j'arrive pas à tout piquer dans ma bouche. <rire> Je sais pas les amis, si vous aussi vous mangez le burger à l'envers. Mmh. Mmh. Mmh. Ah, c'est trop bon. En fait, ça c'est un truc euh, avec des pommes de terre dedans. Une galette de pommes de terre. Il y a du fromage, il y a une sauce au curry. C'est excellent ce truc. Je garde en haut parce qu'à la télé. J'ai coupé le sang comme ça, on peut mieux s'entendre. Enfin, on peut mieux s'écouter. Euh, on peut mieux... Enfin bref, on peut mieux se parler. Enfin, ouais, vous allez on peut mieux se parler. Donc voilà les amis, j'ai fini mon burger. Ensuite, ben là il est le soir, donc du coup, je vais regarder le match de foot à la télé. Je vais dormir, je vais me lever tôt demain. 4h du matin je pense parce qu'après je prends ma valise, je vais à l'aéroport non plus je vais à pied donc je dois trimballer ma valise je crois que c'est à peu près 20 minutes de marche de toute façon on se retrouve demain les amis pour une magnifique aventure, un magnifique vlog je l'espère que je n'aurai pas trop de, de changements avec les avions avec la maladie et tout on sait jamais il y a des avions qui sont annulés donc ah oui, demain, demain je prends Air France pour aller jusqu'à Lyon donc je vous emmène avec moi et puis j'ai hâte de vous présenter mon petit frère mais je pense que vous, que vous le connaissez déjà Mais vous savez, ça fait hyper longtemps que je ne l'avais pas vu Donc, un peu plus d'un an je pense Donc du coup, euh, j'ai hâte de partager tout ça avec vous Je vous fais de très gros bisous les amis On se retrouve demain Et, Mais pour vous, c'était en quelques secondes Allez, ciao Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. J'ai pas beaucoup dormi ce soir, j'ai à peine dormi 3 heures parce que j'ai dû me lever tôt. Vous pouvez voir, il fait encore nuit les amis. Il fait un peu froid là. Donc là, je suis en train de me diriger à l'hôtel, il faut à peu près 15-20 minutes. Avec ma valise là. Donc ça va, on est à l'heure. Allez. Alors voilà les amis, on vient tout juste d'arriver à l'aéroport, enfin ça fait une demi-heure que je suis là. J'ai été prendre ma carte d'embarquement, j'ai été déposer mon bagage, là j'ai passé euh, les contrôles et tout. Donc là je suis en train d'attendre mon avion. Alors mon avion il est à 6h, porte B23, voilà, direction Lyon. C'est parti les amis C'est parti les amis, on va prendre l'avion oui. Ah il y a EasyJet à côté et Air France à côté D'accord Donc on est le Et les bagages de oui. plus en moins doivent être placés pour la Là, les amis, je viens tout juste de déposer ma valise pour garder la journée en alliant par Dieu. Je savais pas que ça existait des trucs comme ça. les amis, je vais aller au centre commercial de la Part Dieu qui se situe juste en face de la gare parce que je vais attendre mon petit frère qui lui bah, va arriver vers les 9h30 à peu près dans, dans une heure, une demi-heure oh, ça a complètement changé ici c'est un truc de fou Oh regardez ça vous avez vu ça ah, oh, ça me fait super plaisir de revenir à Lyon. Wow. C'est magique. Au oh, top. Je sais pas s'il faut... Ouais, faut garder le masque, je pense. Parce que là, il y a du monde quand même. Un petit cappuccino. Un petit croissant. En attendant, mon petit frère qui va arriver très très bientôt. Ah, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Santé. Mickey Wash. Tsunlin! Ça, ça va? Voilà mon frère! Oui, en effet! J'ai été boire un café là-bas, une wow, brioche dorée. Un ouais! Et après j'ai déposé ma valise. Tac-tac! Ah mais du coup ça a été dérangé trop? Ouais, euh, c'est la grosse, hein. ça fait 15 kg. On est où Tsunlin? Es? de Lyon, pas Ah ouais, <rire> on est à Lyon. C'est top. Ça a mis la en valeur, <rire> Merci, merci frère. Merci. Est-ce que je peux avoir une deuxième page, s'il te plaît On est en train de boire un petit Starbucks. Là, c'est un frappuccino café. C'est bon mais c'est froid. En fait là on attend le TER pour aller à Ambérieu, c'est ça Alors en fait mon frère. Ah, mon frère il habite à Ambérieu en Bigé. On doit prendre le TER. Et une fois arrivé à Ambérieu, il faut prendre le bus. On va découvrir chez lui. <rire> Compostage des billets. De sonner. Du coup, là, on va euh, à, au village de Loge, du coup, 5 ans de ville. Et ça prend combien de temps pour y aller? En voiture, je pense que ça fera peu près 15 minutes. D'accord, 15 minutes. Ouais, ça peut près à 10 km d'ici. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez bien, on est dans un village. Et dans un village, c'est calme. <rire> oui. Du coup, c'est bon là, on a tout le tour du village. Du ah, ça y est? <rire> On a fait le tour du village. Alors on vient d'arriver Et il y a déjà mon petit frère qui est en train de nous cuisiner à manger Ah bah oui, là l'heure du repas dépassée. est dépassée C'est pas bien, c'est pas bien Il est quelle heure 14h Ah ouais Et en plus, j'ai vu qu'on faisait les œufs Pas avec des oeufs en boîte, non Avec des œufs de poule Ouais Enfin genre des œufs de poule Qui euh... été Ouais des œufs de poule qui ont été pendus Enfin, je veux dire que c'est des vrais œufs, quoi des œufs naturels et du coup il va faire avec des pommes de terre de la semoule et je pense qu'on va se régaler on a le chef qui est juste là je pense que je vais vous faire un room tour euh, ben tout de suite, allez c'est parti le jardin on va faire après parce qu'en fait il y a un énorme jardin donc ce qui est incroyable alors je vais tourner la caméra tout d'abord les amis voilà pour ceux qui regardent cette vidéo on a une magnifique chambre juste ici avec un bureau ici on a la salle de bain euh, ça va faire du bruit parce qu'on est en train de laver le linge voilà, la plage là, on a une douche, un évier, les toilettes, un grand dressing, un étendoir, un sac. Ensuite ici on a la cuisine, ici on a un énorme salon avec un lit. Là on a la guitare de mon frère, la guitare. Ici on a la salle à manger où il y a en même temps son bureau. Et à l'extérieur il y a un magnifique jardin qu'on va voir ben, tout à l'heure, c'est juste incroyable. Bon appétit. Bon appétit. Voilà mon frère. On s'est posé à l'extérieur. Ça c'est un péché. Un ah, pêcher ou pêcher Un <rire> pêcher. Un ah, pêcher. Et on peut manger Euh, je sais pas si ils oui. ah, okay. Et ça c'est naturel quoi. Il y a plein de pêchés de pêche là. Toc, toc. Scamot. Hop. Ça c'est du maïs, non Euh non, c'est un délice. <rire> ça c'est le drap. <rire> ah. Ils sont où les choux de Bruxelles C'est ceux-là. Ah c'est pas les petits trucs là, les ronds Ouais du coup ça donne sur la tige D'accord voilà. Mais là je pense pas qu'ils vont donner, il y a des antilles dessus <rire> Il y a des tomates là Oui, ensuite il y a des tomates, tomates cerises Et ça c'est un arrosoir ouais, Tu arroses, arroses avec ça Yep Ah ouais Ça m'occupe un peu mmh. Fenouilles, poireaux. Poireaux. <rire> des oignons Des choux, des carottes Ah des carottes ou ça Ou le petit feuillage qui, a, qui entoure les choux D'accord Aubergines, poivrons. Ah oui, il y a des aubergines là. Et ça par terre c'est quoi hein Ça, ça des pommes. Ah, des pommes. Ils viennent là et là. Ce sont des pommes d'août. Du coup, là sont des fin août. Du coup, il y en a, y a plus rien. Et ça, c'est des tomates Ouais. Et toi, tu manges les tomates du jardin Ouais, c'est ça. Ah, ça c'est du persil. Ça, c'est des poires, les amis. Et là, là, tu t'entraînes là Ouais. Ici. Tu fais ton unchako aussi Ouais. Ah. Ouais, la vidéo qu'on a vue sur Instagram. C'était là, ici. L'herbe était un peu plus verte et plus longue. Mmh. Il fait chaud aussi hein. Ouais. On est un peu plus proche de la montagne là. Mmh. Il y a quand même de 1000 mètres d'altitude. Ah, ouais. Par rapport à la mer. Un pommier. Un cerisier. Et le poulailler. Ah, ils en parlent. Okay. Mais c'est eux qui t'ont attaqué non? On, on a vu une dans de tes stories. De ça. Ça fait peur hein. Ils, ouais, sont ouais, gars, ils sont gentils. <rire> ils sont énormes. <rire> Ils ne vont pas sortir? Non. Attends, je vais entrer avec toi. Regarde comme ils ont en faim. Comment tu sais, ils ont faim? Ben, ils se sont Ils se mis en main devant la porte. Et leur gamin, est... ils. Ouais. Ah, il faut faire manuellement? Ouais. Ça fait leur dose de la journée. L'homme de la nature. Tu les as sauvés la vie? Elles sont énormes. Et elles pondent où leurs œufs Du coup, leurs œufs. Ouais, leurs œufs. Ça, là, ah. Et comment vous allez chercher Par la petite porte. <rire> tu entres dedans C'est ça. Pour de vrai Non. Ah Quand même. Oui, c'est ici. Hop là. Waouh. Elle est en train de courrier. Ah, ça, celle du haut là Ouais, c'est la nuit. Et le sol, il vient de se pêcher dessus. D'accord, On dirait que un fermier. Du coup, là, on a un kiwi. Kiwi Et là, on a un petit... Euh, on a du raisin. Ah, des vignes. Ça fait une grande propriété bien diversifiée. C'est ça. Euh, non c'est intéressant. Hein. Tu peux parler aux poulets. Ils sont contents de te voir. Ouais. Lorsque je viens, ils viennent toujours vers moi. C'est comestible mmh, Ouais. Mais là, je doute du goût, Mais on verra. Je goûte avant de te faire goûter, quand même. Ah, bah oui. Un <rire> bon Un peu moins sucré qu'en platin. Sinon, ouais. Ah, ouais, ça a l'air juteux en tout cas. Hein. Mm. Allez, à mon tour. Tu nettoies On va manger ça à maman, elle il va pas y aller. <rire> Maman, t'inquiète pas, on va bien nettoyer cette sonine qui nettoie. Alors, on va tester les prunes vertes, c'est ça Ouais. Mmh. C'est vachement bon. Selfie le poulet. Je crois qu'elle va devenir mon amie celle-là. Elle n'a pas peur de la caméra. Je vais, je vais donc présenter la société Insectosphère. Insectosphère est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de produits de biocontrôle. On peut, à l'intérieur de ce contexte... Ok, du coup, tu voilà. Je te dis pour la Nova, on fera euh, le CLHZ de Tocca, je crois. Euh, oui. Voilà, et puis pour le Kruskawali, c'est le HSD de mémoire. Oui. Un bébé. Ouais Mais c'est pas, ça sera plus Je te dis, ça sera beaucoup plus simple d'avoir un truc comme ça Alors les amis, je vous reprends que maintenant Comme vous avez pu le voir, on a pu euh, avancer sur le rapport Non, sur l'oral de mon frère Il va passer en fait vendredi Donc en fin de semaine et tout Ça va, il a bien travaillé il y a encore des choses à modifier et tout et tout. Et surtout que son maître de stage, enfin son tuteur, il s'occupe bien de Tsunin, donc c'est.. D'ailleurs Vincent, si tu regardes cette vidéo là, on te fait de gros bisous. Et puis là on est en train de préparer à manger. Là c'est encore le chef Tsunin qui va préparer à manger. C'est quoi ça C'est hein? la sauce tomate. Mais t'es devenu un vrai chef cuisto, hein. Ah bah oui. Sauce tomate. Mais ça je t'ai jamais appris cette recette là. C'est pas pourquoi. On juste des oignons. Voilà les amis, on va manger, enfin du coup on va préparer à manger. Après manger, on va retravailler sur son rapport juste ici. Je vais également monter cette vidéo là que vous regardez actuellement. Et puis voilà, je vais finir la vidéo maintenant. Ah, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de me laisser un petit commentaire aussi. Si vous avez aimé, ben, voir mon petit frère. Également j'ai fait un TikTok sur mon TikTok, un genre de vlog où ben je fais euh, tout le voyage de Bordeaux jusqu'à Lyon, jusqu'à Voir mon petit frère, donc n'hésitez pas à aller voir mon TikTok tank Et sur ce, les amis, il me reste plus qu'à vous dire Prenez soin de vous, Nana, et à Sur ce, les amis, il me reste plus qu'à vous dire Prenez soin de vous, Maruru, Nana, et à bientôt. Voilà, oh, <rire> mon petit frère a préparé mon lit. Il est super confortable, en tout cas. <musique>